Bonjour, je voulais vous parler des premiers résultats de notre opération de solidarité envers nos amis d'Amérique du Sud. Mi-avril, soit dix jours après le début de cette opération, plus de 13 000 euros ont été distribués au niveau des cinq pays. Argent arrivé via la cagnotte ou directement sur le compte bancaire de Culture Contact. Actuellement, nous notons des arrivées de dons réguliers et à cela va s'ajouter les fonds solidaires 2019 pour les projets non effectués à ce jour, et qui est spécifique à chaque pays. Merci. Donc, comme vous le savez, nous organisons des voyages équitables et solidaires, d'immersion depuis 15 ans en Amérique du Sud, et c'est notre première collecte. Donc, quel résultat Nous avons donc décidé de continuer cette opération jusqu'au 30 juin, date de clôture définitive de l'opération et date du déconfinement au Pérou. Donc, vous pouvez désormais visionner plusieurs vidéos, entre 50 secondes et 4 minutes. Je vous conseille de commencer par le coordinateur national qui va vous parler de la situation dans son pays. Camila au Chili, Clément en Bolivie, Elisabeth au Pérou, Alejandra en Équateur ou Francisco en Colombie. Puis après, vous pourrez visionner les actions menées sur le terrain par les populations locales grâce à votre argent. Vous verrez, ceux qui ont voyagé avec nous, déjà vous reconnaîtrez certaines voix, certains visages, c'est assez émouvant. Alors on a reçu ces vidéos euh, ou ces photos euh, parfois hier, hein, parfois il y a plusieurs semaines. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, 31 mai, au moment où je vous parle, le pic de l'épidémie n'est pas arrivé encore en Amérique du Sud. Donc le mois de juin va être compliqué. La situation va se stabiliser, hein, comme chez nous, mais avec un décalage. L'épidémie est partie d'Asie, passée en Europe, et seulement dans un troisième temps euh, sur le continent américain. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.